Je suis sûr que c'est vrai, ok? J'ai vu ça de mes propres yeux. Oh mais je te crois, tu sais, je te crois. Allez, raconte-nous. On veut tous les détails. Ok, donc c'était vendredi soir dernier. Alors que je rentrais du bar, et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Oh, oh, oh, oh, oh. Ok, dis la vérité. T'avais vu combien de verres dans l'histoire Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Mais bien sûr. Écoute-moi, d'accord Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux. Son nez Tout son visage On aurait dit qu'il pourrissait oh. On aurait dit un cadavre Un cadavre ambulant, mec !– Tu es la même à la maison. – J'ai jamais rien vu de pareil. – J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. – Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok Laisse pas la peur t'envahir, d'accord Ouais, ça, je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour m'ordre J'ai vu en quelqu'un ah, C'est pas vrai, ça devenait intéressant. C'est bizarre. Eh hein hey oh. Y a quelqu'un? Je pas. Je vais revenir vous aider. Arrête de bouger. Est-ce que tout va bien? Reculez, monsieur. Je prends occupe. dès que j'ai trouvé Chris. Compris, faut que je file. Pourquoi est-ce que tout le monde s'inquiète pour moi C'était quoi ça C'est quoi ça Laissez-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon Dieu... Espérons qu'ils en sachent plus, ce commissariat. Quoi Des flics Ouais. Léon Kennedy. Et toi Claire. Claire Redfield. T'es du quoi Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah... une chance qu'on soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des vivres et du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon Dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais... imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Je crois qu'on va devoir marcher. Courir, plutôt. Tu marques un point. Oh, la vache ah Léo, il faut que tu ah. Oh, non Oh, merde. Claire, sort d'ici. Allez, vite ah. Je peux pas Пошел! Oh, non... Claire Claire, ça va Oui Moi, ça va Et de ton côté On peut pas rester ici C'est trop dangereux L'apocalypse Allez, faut pas que je reste là. Ah, le voilà, le commissariat. C'est mon quelqu'un ici. C'est pas bon ça. J'ai l'aider. Ici Nighthawk, Alpha répondez. Alpha, vous me recevez Nighthawk, ici Hunk de l'équipe Alpha. Oh, je croyais que vous étiez tous morts. J'essayais je de... Je suis au point K-12. Donne-moi des infos sur mon extraction. On se débarrasse pas comme ça de la faucheuse, hein Mon point d'extraction Relax, ange de la mort. Je me dirige vers l'entrée principale du commissariat. Je te retrouve là-bas. Compris. Bon sang. Ah. Ah. Je Sécurité, pour l'instant. Merci. Marvin Brana. Léon Kennedy. Il y avait un autre officier, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Hé. Hey. Je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu, Léon. On sait ce qui a causé tout ça aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera tout cru si tu fais pas attention. Je devais commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là, maintenant, c'est tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot... Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il y a plus important que moi. Mais lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. Allez, prends-le. Si je fais ça. C'est je... bon, arrête. Fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses, uniformes ou pas, tu dois pas hésiter. Tu les tues, ou tu cours. Compris Compris. Léon, c'est Marvin. Il faut que tu reviennes immédiatement. Tout va bien, Marvin Je veux te montrer quelque chose. C'est important. Compris. J'arrive tout de suite. Te voilà. Approche. Regarde. C'est elle. Elle s'en est sortie. Oh, tu la connais Ouais. Elle s'appelle Claire. On est arrivés ici ensemble. Tu peux accéder à cette cour... via l'étage supérieur, côté Est. Compris. Merci, lieutenant. – J'arrive tout de suite !– D'accord Claire Je suis content de te voir. Comment tu vas Cet hélicoptère est sorti ouais. de nulle part. J'ai rien de cassé. Évidemment, aucune de ces poches contient la clé, je me trompe Malheureusement, non. Mmh. Toi, comment tu t'en sors on va dire que... je survis. Tant mieux. Des nouvelles de ton frère Non, pas encore. Claire, garde espoir. On finira par le retrouver. Merde. Tu sais ce que ça veut dire Ouais. C'est l'heure du dîner. Claire, reste pas ici. T'en fais pas pour moi, Léon. Fais attention à toi. Claire, va t'en de là. Allez. Hey, on va s'en sortir tous les deux. Euh, Marvin, ça chauffe par ici. Ça grouille de zombies. Marvin, vous me recevez Marvin Merde. Ça mène bien en bas. C'est bon. On peut sortir. Lieutenant Brana Marvin On fiche le camp. Hey, Marvin. On doit vous emmener à l'hôpital sans tarder. Non, non. je... Sauve ta peau. Allez, je vais vous aider. Attends On peut encore sortir d'ici tous les deux. C'est trop tard, Léon. J'ai essayé, tu sais. Mais j'ai pas pu l'arrêter. On peut pas laisser ça se propager. Je compte sur toi. Va-t'en. Très bien. Comptez sur moi, Marvin. <tousse> mmh. <tousse> Merde. Il me faut la carte. Qui vous Attention Bessa. FBI. Désolé. Merci. Pour votre aide. Je me demande comment as survécu. FBI, hein Qu'est-ce qui se passe ici Désolée, cette information est confidentielle. Vous allez où Un conseil pour ton bien. Ne pose pas de questions et fiche le camp d'ici. Y a quelqu'un oh. ah, J'y crois pas. Un vrai humain. – Salut, l'humain !– Depuis quand vous êtes là ?– ah, Trop longtemps. On est les derniers survivants ?– Non. Non, il y en a d'autres. – Ah C'est tant mieux, j'imagine. – Ouais. Ah, – Sauf si c'est Irons qui t'envoie. – Irons Le chef de la police Il est encore ici On s'en fout. Avec un peu de chance, il s'est déjà fait bouffer. Quoi – Quoi Comment ça ?– C'est l'enfoiré qui m'a enfermé ici !– Je suis sûr qu'il avait ses raisons. – C'est vrai. J'étais sur le point de balancer ses magouilles. J'aurais fait la même chose, j'imagine. Je te propose un marché. Libère-moi, et je te donne ça. C'est le seul moyen de sortir du parking, crois-moi Désolé, je peux pas faire ça. Je dois d'abord parler au chef. Écoute, on est tous les deux pris au piège, ici. Donc, soit on fait un effort, et on s'entraide, soit... Hé, merde Il arrive Quoi Qu'est-ce qui arrive Allez Allez, fais pas le con T'as besoin de ça Fais-moi sortir de ce putain de trou ah Ce n'est que moi. Alors range ton arme. Je sais même pas ce qui s'est passé. Je... Tout est allé si vite. Je t'avais dit de t'en aller. À moins que tu ne veuilles finir comme belle. C'était qui C'était un indique. Il avait quelques informations utiles à mon enquête. Donc ce qu'il disait était vrai Hé hey, Arrêtez de me laisser en plan comme ça je connais même pas votre nom. Moi, c'est Léon Kennedy. Trouve un moyen de sortir, Léon. Tant qu'il est encore temps. Ensuite, on verra. Moi, c'est Ada. Marché conclu, Anna. Il Y a quelqu'un Paris qui fait pas partie des secours. Commence à bien faire. Déjà deux fois que je te sauve la peau. Alors comme ça on compte les points Écoute ce n'est pas un chéri. Oh, C'est une plaque. Rien ne meurt ici, tu comprends oh. J'imagine que tu as la carte. Oui. Et ça J'espère que tu m'en dises plus là-dessus. Peut-être. Après l'avoir écouté. tu le encore d'ici. Tu as ce que tu voulais Malheureusement non. On dirait que Ben a échoué. Qu Qu'est-ce qu que tu cherches exactement Plus d'infos au sujet des gens à l'origine de tout ça. Et toi Tu essaies de sauver le monde J'ai promis au lieutenant Brana de ramener de l'aide. Bonne chance pour en trouver. Plus de route. Je crois qu'on va devoir passer par cette armurerie. – Je veux pas vous faire de mal. – J'ai dit Bouge Pas Je veux juste passer. Je vais vous demander de baisser cette arme. Et puis quoi encore Tu vas te retourner et repartir gentiment d'où tu viens. Je crois que votre fille a besoin d'aide. Ne me dis pas ce dont ma fille a besoin. Posez ça. Non Arrêtez Écartez-vous. Il faut la supprimer avant qu'elle ne se transforme. La supprimer. C'est de ma fille qu'il s'agit. Ada. Laisse-les tranquilles. Emma. Ma puce. Je t'ai dit de rester au lit. Hein? Ah, ah. Oui, c'est papa. Je suis là. Le prix dehors Regardez ce qu'ils nous ont fait. T'es un flic. Tu sais sûrement quelque chose. Alors, comment c'est arrivé hein C'était notre petit ange. Maman fait dodo dommage D'accord Et je vais bientôt être au lit aussi. D'accord Emma. Laissez-nous un peu seuls. Écoute. Me cacher la vérité, c'est une chose. Mais pourquoi à lui Je veux savoir ce qui se passe ici. Et j'arrêterai les coupables. Aider des gens comme eux, voilà pourquoi je me suis engagé. Ma mission est de mettre un terme aux opérations d'Umbrella. Assure qu'on s'en sorte. Je suis prêt à tout pour sauver cette ville. Compte sur moi. Tu connais Umbrella, n'est-ce pas Cette société pharmaceutique développe secrètement des armes biologiques. Ils ont un virus. Ils transforment les gens en monstres indestructibles. Ça explique toutes les horreurs que j'ai vues. Voilà pourquoi je cherche Annette Birkin. On sait que c'est elle à Umbrella qui a répandu le virus. Et je compte bien l'arrêter. Passons par là pour retrouver Annette. Si ce que tu as dit est vrai, le lieu est approprié. Tu l'as dit... après toi. Waouh. Merci. J'arrive pas à croire qu'une scientifique se terre ici. D'après le QG, ça mène droit aux installations secrètes d'Umbrella. À ce que je sache, les égouts sont gérés par la ville. Ils ont des installations sans que les autorités soient au courant. Bienvenue dans l'Amérique des affaires. Un là contrôlera Coon City depuis des années. C'est quoi ça Attention On ne sait pas à quoi on a affaire. Ça bouge pas. Oh. Qui est là Je veux pas de mal. Tu veux que je t'aide? Viens, attrape ma main. Tu. As besoin. d'aide. Désolée, j'ai pas compris. Tu as besoin d'aide? Pourquoi? Il était juste derrière toi. Quoi? On trop Hé hey, petite. Tu peux venir. C'est terminé. Tu es sûr? Oui. C'est promis. Tout va bien. Est-ce que tu pourrais abaisser cette échelle pour moi? Tu m'aideras à retrouver ma maman. Ta mère est ici? Je crois, oui. J'espère. Oui. Bien sûr. Je vais t'aider. Alors, comment est ta maman Elle travaille à Ombrella. Elle fabrique un nouveau médicament important. Umbrella, cette grande société pharmaceutique Ma maman travaille beaucoup. Je la vois pas souvent. Oh, avec un peu de chance, tu la reverras bientôt. Et où est ton papa Il travaillait avec ma mère, mais... il est parti. Oh. Moi, mes deux parents sont partis. Je n'ai plus que mon frère. Oh je suis désolée. Pas de soucis. Et ça nous fait quelque chose en commun Mince. Il nous faut la carte. Oh, allez. Hé, hey, aide-moi. T'es sûre que c'est par là On est déjà passé par là avec maman. Chérie chercher partout, chérie. C'était courageux de sortir de ta maison au milieu de tout ce bazar. À terre, les mains derrière la tête. Attendez, c'est une blague À terre, j'ai dit Vite Chérie, attache ses mains. – Pourquoi vous faites la ça ?– ferme. Ligote-la. Très bien. Tu la ligotes tout de suite, ou alors elle crève. C'est quoi ces conneries Mise en danger d'enfant, pour commencer. Chérie Viens ici. quallez Qu'allais-vous lui faire ?– Toi, ça te regarde pas. Mon frère est dans le Starz. Si tu la touches, je te jure Chérie, viens oh. ici. Viens avec moi maintenant, ou tu peux dire adieu à Claire. Ok, ok, j'arrive. J'espère que vous m'emmenez voir ma mère. C'est promis. Ne l'écoute pas, c'est une ordure. Là oh, les bêtes pas de mal par bon pitié J'ai pas d'ordre à recevoir d'une gamine. Arrêtez Lâchez-moi Lâchez-moi Lâchez Personne t'a enseigné les bonnes manières, on va y remédier. Ah tu vas voir. et le chef de la police Super. La carte d'accès. Allô Content de te revoir, Claire. On a une affaire à régler, toi et moi. – Qu'est-ce que vous voulez ?– Tu sais très bien ce que je veux. Apporte-moi le pendentif, ou Chérie meurt. Le pendentif Pourquoi faire Tu veux que la fille meure Bien. Où êtes-vous – L'orphelinat. – L'orphelinat ?– Où ça ?– Dans le quartier. Tu le trouveras. – Chérie, va bien ?– Pour l'instant. Est-ce si tu lui fais du mal Sale mioche. Si tu n'avais pas laissé tomber ce truc, j'aurais pu te libérer. T'inquiète pas, chérie. Tout ça sera bientôt fini. que je trouve un moyen de sortir d'ici. C'est quoi cet endroit Où tu vas, chérie Je t'ai dit de rester tranquille. Il faut que tu apprennes à écouter. Laissez-moi tranquille Je vous en supplie Je vais t'apprendre les bonnes manières ah ah ah Tu vas me le payer Petite peste Viens là Regrettez d'avoir fait ça crois moi allez vous en mosco que quelqu'un vienne m'aider pauvre imbécile il a pas d'issue Vous Voilà. Réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux. Ne bouge pas. Un infecté. Qu'est-ce qui... Chérie Où est-elle Chérie. Chérie, va bien. Vous la connaissez Quelle incroyable démonstration de force. Que lui est-il arrivé On doit évaluer la situation. Qui êtes-vous Moi, c'est Claire. Je n'avais pas prévu ça. Excusez-moi. Où est-elle Allô Hein Oh. Oui. Annette. Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à William Je ne sais pas. De qui vous parlez La créature responsable de tout ça. Aidez-moi à retrouver, Chéri. Je dirais qu'il évolue beaucoup plus vite que prévu. Où allez-vous Écoute, j'ai pas le temps de répondre à toutes tes questions. Tout est sous contrôle, d'accord Je dois retrouver, chérie. Ne t'occupe pas de ma fille. T'es sûr que c'est par là? Malheureusement. Attends. C'est bon, t'es calmé Espèce de saloperie Léon, par ici Eh, hey, c'était quoi ça Tais-toi et monte Je t'avais pourtant prévenu. T'as dit que ce virus transformait les gens en monstres. Pas les reptiles. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis impressionné que tu t'en sois sorti. Je voudrais comprendre. Umbrella vend ce genre de monstre à qui, exactement À notre armée À quelqu'un d'autre Ils ne vendent pas les monstres. Ils vendent les virus qui les créent. Et c'est Annette qui fabrique les virus. Cet alligator avait beau être terrifiant, Annette est bien plus dangereuse. Qui êtes-vous Annette Birkin. C'est elle qu'on cherche Pas assez de temps. Il faut s'en débarrasser. Nous sommes là pour le virus G. Et puis quoi encore Dernier avertissement. Ah oui Hé hey Je crois que je l'ai sous-estimé. Ah. Léon, t'en fais pas pour moi. Vas-y. Surtout, la laisse pas s'échapper. Je suis à l'extérieur de l'installation, sur la trace d'Annette. Si elle ne l'a pas sur elle, alors ça doit être dans le Nest. Quand je l'aurai, je ferai une demande d'extraction. Tu peux toujours courir, Annette mais tu ne m'échapperas pas. C'est l'heure de mon arme secrète. Jeu d'enfant. Ada. Ada Bravo. Vous allez me brûler, c'est ça Hors de question. Vous touchez au virus, j'ai. Je suis pas la seule à le vouloir. Vous le savez. Alors d'autres mourront. Confirmez. Votre bracelet est valide jusqu'au 1er octobre. Veuillez le restituer avant cette date. Ça risque pas. Ça suffit de jouer au chat et à la souris. La partie est finie. Vous avez perdu. Dites-moi votre mari est encore vivant Ou vous l'avez tué pour vous attribuer le mérite du virus Théorie intéressante. Si vous ne coopérez pas, j'obtiendrai un échantillon du nest. Il faudra d'abord me tuer. Ah. 我 poses Kitchen 大人 J'arrive là. bas e. en visuel. On entre. Docteur Birkin, vous allez nous suivre calmement. Je savais bien que vous viendriez. C'est le travail de ma vie. Hors de question que je cède quoi que ce soit Nous avons des ordres, docteur Birkin. Je vous le demande encore une fois. Ah oh Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris On avait ordre de le ramener vivant On est entré on a eu un problème. La cible a résisté, on a dû la battre. C'est exact, monsieur. Bien compris. Juste les déchantillons. Allez, on bouge Ça. Non Non, non C'est pas ça, non Pas ici, saloperie C'est pas ça C'est pas, pas, pas de mal pas de mal. Le virus. Je parie que ces rats l'ont propagé. Ada, où es-tu Par ici là Je commençais à m'inquiéter. Je peux pas l'enlever. Je sais pas si si si je devrais... Fais-le Je peux pas marcher avec ça. Ok. Ça va faire mal. Bouge pas. Ça va, je peux le faire. Et toi ok Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant Tu devrais partir. Pendant que tu le peux encore. Je vais pas t'abandonner. Pas dans cet état. Tu comprends pas. La situation est pire que ce que je pensais. On se débarrasse pas de moi comme ça. Tu m'as sauvé. C'est à mon tour. Alors, comme ça, on compte les points. N'abuse Attends-toi moi. – pas non plus, hein Ok, je voulais juste aider. Fais attention. Tu veux m'aider Il faut qu'on aille au Nest. Nest Le labo d'Umbrella. Là, sous nos pieds. Annette en a parlé. Les échantillons du virus s'y trouvent. Tu es partant Je crois que je peux caser ça dans mon planning. Allez. – On a du pain sur la planche. – Oui, chef. Le funiculaire nous amènera au Nest. – Ce ah. bracelet est notre ticket. – Bien. Tu l'as trouvé où Un emprunt. Mais peu importe, on y est presque. J'ai hâte que le FBI débarque au QG d'Umbrella et foute tous ces enfoirés derrière les barreaux. Moi aussi, et que ce soit clair. Cette affaire n'est pas de ton ressort. C'est une affaire fédérale. Une fois qu'on aura le virus G, je continuerai seul. Hé, hey, Léon. Tu me fais confiance Et toi Franchement, si c'était pas le cas, tu serais déjà mort. Je vois. Je me suis dit que tu pourrais m'aider. Et j'ai eu raison. Si tu obtiens le virus G, je ferai en sorte que ce qui s'est passé à Raccoon City ne se reproduise jamais. Ada. Tu l'as dit toi-même. C'est une affaire fédérale. Léon, je ne suis pas habilitée. Regarde-moi. J'ai besoin de toi. Si je veux boucler cette affaire, tu es mon seul espoir. Pas question de te laisser ici. Imagine qu'on t'attaque, que tu as besoin d'aide. N'en fais pas pour moi. Je veux aller jusqu'au bout. Et je veux te revoir aussi. Je compte bien vivre, crois-moi. Vous êtes arrivé au Nest. Vas-y. Allez, on n'a pas le temps. Tu auras besoin de ça. Léon, je compte sur toi. Je sais. J'aurais dû me douter que tu reviendrais. J'ai une petite surprise pour toi Monsieur l'embryon. On ne peut pas la sauver. Non, mais vous vous foutez de moi Vous êtes sa mère Alors venez ici Tu ne comprends pas William est toujours en vie, et si je ne l'arrête pas Ça suffit, j'en ai assez entendu Attends. Attends. Je peux la soigner. Dans mon labo. C'est pas loin d'ici. sont en jeu. Oh, chérie, maman t'aime, trésor. Adieu. C'est pas possible, je rêve. Chérie, t'en fais pas, je vais trouver ce dont tu as besoin. Pourquoi tu fais tout ça Je tiens à toi. Merci, Claire. Ça va Ta veste est si chaude. Mon frère me l'a donnée. Il paraît qu'elle porte chance. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Tu plaisantes mm -hmm. Tu t'en sortais très bien avant que je débarque et que je t'attire tout un tas d'ennuis. J'ai quelque chose à toi. J'en veux pas. Vraiment Pourquoi Il est joli. Ma mère me l'a donné. Pour mon anniversaire l'an dernier. Moi, je voulais juste qu'elle soit plus souvent à la maison. Je sais qu'on pourrait croire que... Ta mère s'en fiche, mais. Hé. Hey. Chérie, viens. Eh, hey. tiens bon, d'accord. Vous êtes arrivé au. Reste. Ça va aller. Je suis là. Non euh... hmm. Ça va peut-être m'en dire plus. Agent antiviral, c'est ça. Y a pas de doute. Hé, hmm. hey. Hey, chérie. Je dois y aller. Ne bouge pas d'ici, d'accord Je reviens vite. C'est promis. Bon. C'était facile. Il est temps d'aller retrouver Ada. Attention, retrait non autorisé d'un virus de niveau 4 détecté. Début du confinement de la structure. La séquence d'autodestruction sera lancée une fois le confinement terminé. Pardon, William. Tu m'as pas laissé le choix. Vous l'avez appelé William. Pourquoi? Vous en faites partie. Vous êtes impliqué là-dedans, non Oui. Mais jamais on a voulu que ça se produise. Dites-moi tout. Racontez-moi depuis le début. Vous vous en tirerez pas comme ça. Ouais. Ah ah ah ah Oh mon dieu william qu'est ce que tu as fait j'ai créé ce virus oh oh oh oh William Vous avez créé ce monstre. On a créé le virus, j'ai aimé à aucun moment, on a voulu... Ne cherchez pas d'excuses. Vous êtes responsable. Oh Ça a l'air sérieux. Et ça fait... un mal de chien. Par rapport à tout à l'heure, je sais pas si je dois vous croire. Promets-moi de détruire l'échantillon du virus G. Non, c'est une preuve. Ça ira au FBI. Tu crois cette garce Qu'est-ce que vous voulez dire Elle n'est pas du FBI. C'est une mercenaire. Elle va le vendre. Le verrugé va aller au plus offrant. Oh, Ça, ah, ah. c'est des conneries. – Justement, je pensais à toi. – On est deux, alors Je commençais à m'inquiéter. On forme une bonne équipe. Mais j'ai quelque chose à te demander. La voie est libre Allez, dis-moi que tu l'as. je l'ai. Laisse-moi vérifier l'échantillon, et on fiche le camp. Mais d'abord... J'ai croisé Annette. Elle dit que tu n'es pas du FBI. Léon... Pourquoi tu m'as pas juste donné l'échantillon J'ai compris que... même si je voulais te faire confiance, je pouvais pas. J'espérais ne pas avoir à en arriver là. Donc c'était ça J'étais qu'un pion, pour toi Je ne fais que mon travail. Et moi le mien Alors pose cette arme Tu viens avec moi. Donne-moi l'échantillon, Léon. Je ne veux pas te blesser. Vas-y, tire Je pense pas que t'en sois capable. Je peux. Lâche-moi. tais toi je te tiens. Ça sert à rien. C'est pas ça. Fais attention à toi, Léon. besoin d'aide. Annette Chérie, oh. oh. comment tu te sens Ça va. Mais je m'inquiète pour toi. Chérie va s'en sortir? Elle sera faible encore un moment, mais. Oui. Elle est guérie du virus G. T'as entendu? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a été attaquée par ce monstre. Non. Ça veut dire quoi oh, C'est le code d'autotexte. Mais tu sais, il faut vraiment qu'on y aille. Allez. Tu avais raison, ta veste. J'ai de la chance de t'avoir. On parlera de tout ça plus tard. Il faut se dépêcher. Je démarrer ce train. Attends-moi juste ici, d'accord Ok. Promis, je bouge pas. Bien. Sois prudente. T'inquiète. Bon. Alors, ça fait quelque chose. Ok. Ça fonctionne. Claire. Quoi Léon. Toi aussi, tu es là Ouais Mais tout est sur le point de s'écrouler Écoute, il faut que tu sortes de là Vite Je sais, j'ai un moyen de sortir. Je crois... je crois qu'on peut y arriver. Où es-tu, là Claire, es toujours là Léon désolé, je t'entends mal. T'en fais pas pour moi Fiche le camp d'ici Léon Léon oh, Merde Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire une fois dehors Je veux voir ta maison Ah, Ça tombe bien J'ai besoin d'une douche euh, Ouais <rire> Vraiment À ce point Ah oui Claire Léon Je suis si contente Je t'avais dit qu'on s'en sortirait C'est vrai C'est qui je te présente Chérie. Salut. Ah, ah, ah, Vache! C'était quoi? Je sais pas. Reste avec Chérie, je vais jeter un œil. J'aime les balles parce que j'en ai encore un paquet. Alors, est-ce que tous les deux, vous sortez ensemble Non. On est juste... Euh... En fait, on s'est rencontrés... la nuit dernière. <rire> ouais. Ça aurait été un sacré premier rendez-vous. Ouais, je te le fais pas dire. Regardez Il peut peut-être nous prendre en stop C'est peut-être pas que Raccoon. Emmène, chérie. Bien. Fini Je sais pas. Mais si c'est pas le cas, on s'en chargera. Par tous les moyens. Un peu qu'on s'en chargera. Tant qu'on restera ensemble, tout ira bien. On y va Hé hey, Vous pouvez m'adopter Adopter, <rire> Adopter. <rire> On pourrait avoir un chien. Euh, un chien. Et un perroquet. Un, un perroquet, perroquet. <rire> J'ai toujours voulu avoir des animaux mais ma mère était maniaque